Donc pourquoi connaître les bases anatomiques de l'instruction de la face Parce que c'est une base très mondiale d'abord pour réussir le geste et pour éviter aussi les complications. Réussir le geste donc, passe par d'abord reconnaître l'anomalie à corriger, pour qu'on puisse déterminer quel est le problème, pour qu'on puisse le, le corriger puis bien localiser la cible. La cible anatomique étant le muscle quand on en de la toxine botulique. Et puis, euh, aussi connaître la balance musculaire. Nous allons expliquer tout à l'heure ce que c'est. C'est important pour repositionner positionner certains, euh, certains éléments anatomiques. Et puis, éviter les complications On passe par connaître les dangers anatomiques de chaque région et connaître aussi les interconnexions euh, musculaires dangereuses. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, euh, nous allons commencer par des éléments anatomiques importants à connaître pour, euh, pour réussir le geste de correction, C'est bien entendu l'étude de l'anatomie des muscles. Qu'est-ce que c'est que les muscles pectoriens Les muscles pectoriens, comme euh, leur nom l'indique, sont des muscles annexés à la peau, euh, et ils ont certaines caractéristiques par rapport aux muscles squelettiques. D'abord, ce sont des muscles euh, qui ont au moins une de leur insertion sur la peau. Puis, euh, ce sont des muscles euh, qui vont agir sur la peau, euh, et ont, en conséquence la, la, la, la création de, de rides. Ce sont des muscles qui sont beaucoup moins forts que les muscles squelettiques. Et surtout, ce sont des muscles qui ne sont pas sensibles à, à, à l'inactivité, on va dire qu'ils ne subissent pas d'hypotrophie quand on va les, les, les garder immobiles pendant un certain temps, ce qui n'est pas le cas du muscle squelettique qui fait le qui s'atrophie avec le temps, ou chez les paraplésiques, par exemple, au niveau du ventre inférieur.